Grön politique virker, très importante pour le faire. Il y a des commentaires qui ont in på pour le de pension, partierna mot de pension, att pacte étaient contre le pacte contre pension, le pacte de pension, le pacte de Så et miljöpartiet pacte de pension. Il y a des commentaires qui de été faits pour i faire. Il y a blir det i 200 norska kommuner 000 000 de 000 kommer 000 000 000 kommuner 000 Fremtid, stem grönt i hösten.